C'est Jean-Conan, j'espère que vous allez bien. À tous ceux qui se demandent pourquoi j'ai les cheveux argentés, la réponse est très simple. Pourquoi pas Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Non, je rigole encore. De se mettre bien chaud patate. Premier déclencheur, ça va être du whispering. Ils croivent. Du verbe croiver. Croivent. Ils croivent. Comme eux c'est plutôt pas mal. Hein. Croive. Croive. Comme même. Ça commence fort, n'est-ce pas Deuxième déclencheur. Celui-ci est un de mes préférés. Puisqu'il m'est vraiment... Les nerfs. Le Rubik's Cube. Ça peut être très très long. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mangé à midi. En attendant, histoire de faire la causette, J'essaie de faire les oranges. Je vous avais dit qu'il marchait celui-là. Troisième déclencheur: monter un meuble. Farninge. Any use of this, of this product. Oda. Français, y a pas les pièces Ah non, sans on de notice. Vis A dans trou A, prendre le tournevis B, petit tournevis, Et Écrou numéro D, Grou numéro A, Petite petit 1, racine carré de B, a carré plus 2AB égale B carré. Si je fractionne la limite, de la cocotte de Kaki en colocaraque, les chaussettes de l'archiduchesse. du sont-elles sèches, archi sèche. Tout ce pour ça oh J'ai gardé le meilleur déclencheur Pour la fin On va voir si vous tenez aussi longtemps que moi Sans être Ultra vénère C'est parti Oh mon bisou Oui, viens faire un bisou Je sers, tu m'as pas tu Moi t'es beau, Je suis jaloux comme tu me calcule pas Non stop, je te plie Ah, ah oh, Je suis vénère Là je suis bien vénère. Je vais pouvoir aller prendre la voiture. Dites-moi si vous aussi dans les commentaires ça vous a vénère. Je prépare une vidéo multidéclencheur. Aïe sa mère. Donc n'hésitez pas à me donner vos déclencheurs qui font mal. En attendant je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à la semaine prochaine gros bisous